Dans le deuxième exercice, deux compétences étaient évaluées, la compétence COM1 d'une part, c'est-à-dire s'exprimer correctement à l'écrit, à savoir utiliser du vocabulaire scientifique et puis faire des phrases qui ont un sens, et ensuite la compétence EXP1 qui consiste à savoir décrire des expériences et justifier l'utilisation d'une expérience pour répondre à une question. Donc il s'agissait ici de proposer une expérience qui permettait de prouver que l'eau salée était conductrice de l'électricité. Alors pour décrire une expérience, il faut d'abord euh, dire ce qui est fait lors de cette expérience. Par exemple, je réalise un circuit électrique avec un générateur qui alimente une lampe associée à deux électrodes trempant dans l'eau salée. Ensuite, il faut euh, dire ce que l'on observe et puis ce que l'on peut observer. En déduire. Par exemple, la lampe s'allume, ce qui confirme que l'eau salée conduit l'électricité. Enfin, un emplacement était dédié à la réalisation d'un schéma pour illustrer le propos. Alors sur ce schéma, on devait retrouver une légende, d'une part. Alors ici vous voyez par exemple électrode, bécher, eau salée, et par contre, on l'avait vu en classe, les éléments schématiques qui sont conventionnelles. Ils n'ont pas besoin d'être légendés. Par exemple, un rond avec un G, ça veut dire que c'est un générateur. Un rond avec une croix, ça veut dire que c'est une lampe. Pour la compétence COM, il fallait euh, utiliser le vocabulaire scientifique adapté. Alors, quel est le vocabulaire scientifique Par exemple, circuit électrique, générateur, lampe, électrode, ce sont des termes de, de, de vocabulaire scientifique. Bécher, c'est un terme de vocabulaire scientifique. Il fallait, euh, pour la compétence EXP1, retrouver d'une part les différentes parties de la description d'une expérience, ce que je fais, ce que j'observe, ce que j'en déduis, mais il fallait aussi que euh, l'expérience soit justifiée. Par exemple, certains d'entre vous, vous m'avez parlé d'eau sucrée, et euh, l'eau sucrée, c'est... Euh, hors sujet par rapport à ce qu'on voulait montrer ici, même si pendant le cours, on a fait la même expérience avec l'eau sucrée. Ici, il s'agissait uniquement de travailler sur l'eau salée. Alors, si vous avez fait euh, des, euh, des erreurs euh, dans la maîtrise du vocabulaire scientifique, sur votre copie, vous allez retrouver le petit euh, terme VOC. Et puis, si vous vous êtes trompé euh, d'expérience, et eh bien, sur votre copie, vous allez retrouver le terme hors-sujet, c'est-à-dire H.S.